Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment se déroule un appel de fonction euh, donc on va on va commencer par regarder un exemple Donc, avec une fonction qui s'appelle mini euh, je vais vous expliquer comment se déroule un premier appel à cette fonction puis après on va regarder un deuxième appel pour essayer de mieux comprendre on va regarder ça avec un debugger et puis on finira en résumant tout ça alors notre exemple, c'est une fonction qui s'appelle mini, qui prend en entrée un paramètre, deux paramètres, donc deux nombres, et qui va fournir en résultat le minimum euh, de ces deux nombres. Alors on va sous Tony, voilà, donc on a la définition de notre fonction mini, deux paramètres, et on retourne le plus petit des deux. Donc on va faire fonctionner ça, voilà, un run minimum, donc ça, ça nous donne 12, le premier résultat, le deuxième de résultat euh, c'est 15. Alors, nous, ce qui nous intéresse, on va déjà regarder ce premier appel. Donc, euh, lors de l'exécution du script, définition de la, la fonction mini. Voilà. Euh, ensuite, on affecte 10 à la variable W. Et enfin, on arrive à faire à la fonction print. On lui dit, voilà, il faut calculer mini. Et quand on a le résultat de cet appel de fonction, on affiche ce résultat qui est 12. Alors, comment se passe cet appel à mini2? Donc, la première chose, c'est, on commence par calculer les arguments. Donc, le premier argument, c'est w plus 2. Donc, w, il vaut 10. 10 et 2, 12. Donc, on a la valeur 12 qui va être, voilà, affectée à a au premier argument. Première valeur, premier argument. Et le deuxième argument, c'est 15. Donc, qui est affecté à b. Alors, après, il y a exécution de la de la fonction mini 2 mini pardon donc cette fonction mini donc a vaut 12 b vaut 15 donc est ce que a est inférieur à b oui c'est vrai donc on fait le contenu du if donc on fait return a donc on retourne a donc on retourne 12 quand on fait le return on arrête l'exécution de la fonction et on, retrouve, on se retrouve ici donc cette valeur 12 elle est fournie comme argument à print qui l'affiche alors là, on va essayer de regarder donc, les explications peu à peu, mais en utilisant le debugger. Donc, Je vais mettre un point d'arrêt ici. Et ici, au lieu de faire euh, le run, je vais lancer le, le debugger. Donc ça va s'exécuter jusqu'au euh, jusqu print. Donc le premier appel a eu lieu, on a eu 12. Et maintenant, on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe dans ce print. Alors ici, on ne va pas faire un nœud suivant, on va faire, donc c'est avec le F7, c'est entrer dans le nœud. Donc on va regarder vraiment... Petit à petit, comment Python fait pour évaluer ça Donc, Pour faire ce print, il doit commencer par calculer mini. Pour faire ce mini, il doit commencer par calculer le premier argument. Alors là, c'est W fois 4. Il faut qu'il calcule ça, Python. Donc, quelle est la valeur de W C'est 10. Donc là, on a 10 fois 4, est déjà là. Hein Donc, 10 fois 4, ça fait 40. Donc, pour le premier argument, c'est 40, c'est fait. Maintenant, on regarde le deuxième argument c'est la valeur 15, donc c'est la valeur 15 elle-même, aucun calcul à faire, on a directement la valeur. Donc maintenant, mini va être appelé avec 40 et 15. Donc, hop, appel de la fonction. Donc là, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre, pour nous préciser que là, on est en train d'exécuter euh, le code euh, de la fonction mini, et avec a qui vaut 40 et b qui vaut 15. Donc ces variables-là sont locales à cette fonction, hein, elles n'apparaissent pas ailleurs. Alors, il faut qu'on calcule A inférieur à B. Donc on y va, on continue. Donc on va à l'intérieur. Donc A inférieur à B, pour calculer ça, il faut regarder au début de l'opérateur, avant l'opérateur, qu'est-ce qu'on a En première position, on a la valeur 40. Après B, on met sa valeur, 15. Est-ce que 40 est inférieur à 15 Ça, c'est false. Donc if false, le if, il n'y a pas de else, donc il va être fini. On va aller sur le return ensuite. Voilà, et là il faut euh, exécuter l'instruction euh, return b. Donc il faut calculer b, b ça vaut 15, donc mini va, euh, l'appel va valoir 15. Donc on se retrouve ici avec, finalement on a un print 15 qui nous permet, donc qui nous donne comme résultat l'affichage de 15. Ici non, c'est la valeur de, de retour de, de print qui n'a pas de. qui n'en a pas. Donc là, on se retrouve avec notre appel. Euh, voilà, donc on a bien 12 et 15. Alors, pour être au clair avec tout ça, alors en résumé, quand on fait un appel de fonction comme celui-là, la première chose, c'est on calcule la valeur de chaque argument. Donc il faut faire le calcul. Si c'est une valeur directe, ben, on a, le calcul est très très simple. Sinon, ça peut être un calcul plus compliqué. Une fois que ce euh, calcul a été fait, on va affecter la première valeur au premier paramètre. Ensuite la deuxième valeur au deuxième paramètre. Si on a 3, 4 ainsi de suite, il faut qu'il y ait donc le même nombre de paramètres que euh, d'arguments qu'il y a de paramètres dans la fonction. Donc c'est dans le même ordre, le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Une fois que les, euh, les paramètres, le référençage, donc euh, A référence 12 et B référence 15, on exécute le contenu euh, donc de, la, de la fonction, hein, toutes les instructions qui sont indentées, qui sont contenues dans cette fonction. Ça peut être plus ou moins compliqué. Pendant cette exécution, si à un moment donné, il y a un return qui est exécuté, c'est la fin de la fonction. La fonction aura pour valeur l'expression qui est derrière le return. Donc là, c'est des expressions simples, mais ça pourrait être également un calcul. Par exemple, ici, euh, dans notre cas, donc on va retourner euh, la valeur 12, et cette valeur 12 est récupérée lors de, de cet appel, et, et lui-même, cette valeur est elle-même passée euh, au print qui peut euh, l'afficher. Voilà, on a fait le tour au niveau de l'appel de fonction. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.